bonjour à tous, merci d'être venus si vite on a un problème, vous allez comprendre tout de suite vous regardez la vidéo sur votre écran ça se passe tout près de nous donc vous avez vu, Nicolas il s'en sort pas il a pourtant été formé à la recherche documentaire mais il a tout tout lié ouais, de toute façon ça m'étonne pas, hein. il ne pratique pas souvent la recherche documentaire donc l'idée, si vous êtes d'accord c'est de lui faire une bonne piqûre de rappel en recherche doc pour qu'ils puissent, désormais, s'en sortir tout seul. Ok Je suis content de vous voir, hein. je ne sais vraiment plus quoi faire. Allez Nicolas, t'inquiète pas, on va t'aider. Rejoins-nous Nico, rappelle-toi du rôle de chacun. SISMEF pour tes momèches, PubMed pour ta recherche, l'ABU Santé et Zotero pour tes articles et pour vérifier tout ça, le site EBM. Et tu auras la réponse à ta question. Voyons donc ce qui s'est passé pour Nico. Il avait une recherche à faire sur l'anémie de Birmer. Il a tapé ce mot-clé dans la barre de recherche PubMed et la page du résultat ne lui donne bah rien. Aucun résultat. On peut comprendre qu'il ait commencé à s'agacer. Heureusement pour lui, Aurélie est arrivée avec toute la bande, et ils lui ont rappelé comment faire. Première chose, il faut aller sur Sysmef. Dans Sysmef, il faut aller dans le portail terminologique de santé, dans la barre de recherche, et on tape Anémie de Sans faute, ce serait mieux. Anémie de Birmer, en fait, c'est l'anémie pernicieuse. Et le terme en anglais, c'est Anémia pernicious. Nico retourne en PubMed Et à la place de Anémie de Birmer, il tape Anémia pernicious. Et là, il est ravi. Il obtient 6020 résultats. Il se rappelle alors qu'Aurélie lui a dit qu'il devait utiliser le mesh. Il va... Dans la case à côté, et il clique sur Mesh. Il clique sur Search, et là il obtient la fiche Mesh d'Anémie pernicieuse Il pourrait mettre des qualificatifs, restreindre aux mots clé majeur, mais ce qui l'intéresse c'est d'aller un peu vite. Donc il clique tout de suite sur Add to Search folder pour rajouter Anémie pernicieuse dans la case de recherche et il clique sur search pubmed là il obtient 5250 résultats ça en fait quand même encore un petit paquet mais là il se rappelle des cours qu'il a eu à la BU santé et il se dit je veux un texte général donc revue de la littérature 355 résultats et puis j'aimerais utiliser les meilleures revues anglo-saxonnes donc il va rajouter le filtre journal catégorie là il clique sur « Core Clinical Journal » et il obtient 44 résultats. Beaucoup mieux que 6000. Le premier article lui semble très intéressant. Il va aller l'ouvrir dans un nouvel onglet. Là, il regarde les mots-clés associés à cet article. Il voit qu'il y a donc « anémie pernicieuse diagnostic et étiologie, mais qu'il y a aussi des mots-clés majeurs « Vitamine B, deficiency, diagnostic, thérapie, éthiologie, physiopathologie ». Ouais. Ça, ça l'intéresse. Alors, pour pouvoir accéder à l'article, il clique sur « Service online BCU ». Je vous ai épargné tous les clics pour arriver à l'article que vous connaissez maintenant. Nico se rend compte que l'article bah, est très intéressant, c'est totalement ce qu'il veut. Il y a plein de schémas pour tout comprendre. Il veut le récupérer. Pour cela, vous vous rappelez, il va dans la barre d'adresse web. Il clique sur la petite page blanche pour l'enregistrer dans Zotero ce qu'on voit en bas à droite de l'écran. Il vérifie en cliquant sur Zotero que l'article est bien enregistré, « Vitamine B12 deficiency », il a bien le full texte en PDF, il renomme le fichier pour que ce soit plus simple. Parfait, il a tout ce qu'il veut. Maintenant, Nico voudrait savoir s'il y a des informations sur l'anémia pernicious dans les sites d'évidence BED -messine. Nous sommes sur le site de la Cochrane Librairie, en utilisant la recherche par spécialité, il clique sur Blood Disorder, dans les quatre sous-parties qui lui sont proposées, génétique, hémopathie, paludisme, ça ne correspond pas, il va essayer Other, Blood Disorder. Peut-être qu'avec un peu de chance, il y a l'anémia pernicieuse dedans. Eh bien, même pas. Pas de chance. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, il va laisser sur un autre site, le CEBM. Dans la barre de recherche, il tape Anemia Pernicious. Et là, bah pareil, pas grand résultat. Il commence à être embêté. Et il tente encore sa chance avec Trip Database. Il tape Anemia Pernicious d'ailleurs là carrément dans la barre de recherche à ah, 410 résultats et là comme nous l'avons déjà vu dans ce site eh bien on a des systématiques reviews des guidelines et puis on peut aussi accéder à des sites internet comme e imitzin qui nous propose des réponses super nico a eu plein de solutions pour trouver une réponse à ces questions sur l'anémie de Birmer, en n'oubliant pas qu'il est plus facile d'interroger toute cette base en anglais. Et comme toujours, une question, un souci, un problème, BCU, le site de la BCU en ligne. Vous pouvez leur poser la question directement via l'onglet Contact ou via le question-réponse Boomerang. Vous voyez qu'il existe un onglet Santé. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser directement votre question. Je vous souhaite une bonne recherche documentaire. Ciao, salut